Salut encore Bon, j'avais vraiment envie de vous faire une petite série sur les répétiteurs. Et je me suis dit que je vais essayer de faire quelque chose de super rapide et peut-être pas très bien préparé. Donc c'est un peu casse-gueule, on va voir comment ça marche. Donc, première chose, je ne sais pas si vous avez vu la précédente vidéo sur les répétiteurs, la première chose, c'est que je vais juste charger une librairie, euh, parce que je vais créer deux ou trois bricoles, hein, donc sur le bureau, quelque part là, j'espère. Voilà, euh, ouais, je ça. ça. OK, parce que là, là j'ai un, un tableau. Euh, et je, je vais vous montrer deux ou trois petits trucs. Deux ou trois petits trucs. Je vais commencer avec, euh, à créer mon en-tête. Alors là, là c'est le genre de tableau classique. Donc ça ne m'intéresse pas énormément. Donc, je vais enlever tout ce qui est... Attends, attends, je vais juste enlever ça là parce que c'est l'écran. Juste... Tout ce qui m'intéresse, c'est l'entête. tête Donc ça, je vais enlever tout ce qui est colonne. Hop, bing et donc, maintenant, je peux commencer à faire mon répétiteur. Alors, je vais chercher le répétiteur. C'est dans le default. Voilà, il est là. Yep. Le répétiteur. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois... Euh, dans la première vidéo, Alors, le répétiteur, une fois que vous l'avez mis, et bien là, vous tapez les valeurs, ta, ta, ta, ta, ta, ta, et ça va pour quelque chose de petit, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça devient fastidieux si vous avez un tableau que vous voulez afficher où il y a pas mal de choses dedans. Et si vous allez faire par exemple de la pagination et vous voulez, pour, donner, pour avoir un exemple, vous voulez avoir, admettons, 5 pages de 10 lignes chacun. Ça, ça fait 50 lignes à taper, et la plupart de vos tableaux ne seront pas des petits tableaux, ils seront plus importants. Mais j'ai découvert qu'en fait, on peut importer. Donc, j'ai, je reviens sur Calc, où j'ai préparé un euh, la nuit avant, comme on dit. Euh, bon, Excusez-moi, la poste est un peu long, hein, mais bon, ça. Ça va démarrer, voilà. Donc vous voyez que là, j'ai j'ai enfin, 27 lignes, je ne je sais pas, qu'est-ce que ça, ça fait là, je vais dire ça. Donc là, j'ai 27 lignes, ça va faire 3 pages. Et est, ouais, évidemment, vous connaissez Calc ou Excel, c'est beaucoup plus facile de faire euh, dans cette interface-là que dans l'interface texture. Pas grave. On va simplement sélectionner tout ça on va le copier on va revenir dans Actio on sélectionne le répétiteur on va ici on clique là et CTRL V Oups. et voilà alors il faut faire attention quand vous faites ça il faut faire très attention il y a un petit hic c'est que quand vous cliquez là si vous cliquez deux fois comme on peut faire, et ça ressemble à ça, du coup, ça ne marchera pas. Donc, il faut absolument cliquer, top, comme ça. Après, vous faites euh, CTRL V, ou... Donc, CTRL V, il faut que ce soit CTRL V. Et là, du coup, comme vous pouvez voir, voir, je vais se donner un peu plus de place, je vais le répéter, Comme vous pouvez voir, là, j'ai tout mon tableau. Ah, c'est vraiment, ça, c'est mieux. Donc, on va juste donner des noms un peu plus corrects aux colonnes. Hum, c'est dans le refit, je crois. Euh, non. J'utilise le tab d'ailleurs, mon cas où vous ne l'aurez pas vu. N'oubliez pas, il n'y a pas d'accent, pas d'espace dans les noms de colonne. Euh, ça c'est quoi? Ça c'est... Ville. Ville. Oups. Département. Montant. Euh, ça c'est le département. Nom. Euh. Libellé depth. Ok, tiens, la ville en ça la commune. Ok, d'accord. Bien, donc maintenant j'ai mon, mon répétiteur, il est absolument magnifique. Ok, donc il va falloir de vous rappeler, il va falloir qu'on ajoute, les, qu enfin qu'on s'occupe des de différents champs ici. Euh, donc, donc, donc, eh bien, tiens, on va virer ça pour le moment. Et hop. Voilà, donc, l'identifiant d'abord. Euh, ça va être. Alors, première chose, je me suis fait avoir la dernière fois, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Et on va enlever le fil. On va mettre ça en opacité nulle. Parce que comme ça, on est sûr qu'on va pouvoir mettre des couleurs de lignes alternées. Euh, donc, ouais, donc, ça c'est l'identifiant. On va lui donner un nom, un ID. Une bonne idée de donner des noms qui correspondent au nom de colonne que vous avez défini. Ah putain, il va falloir qu'on... Excusez-moi du langage, il va falloir que je me souvienne qu'est-ce qui vient après. Donc on a l'ID, l'honorifique, le nom, le prénom. OK, ID. Top. l'honorifique, ça ne devrait pas prendre place non plus. Honorifique. le nom. Là, ça, ça va être un peu plus long. Pas trop, j'espère. Je vais changer ça par la suite. Vous voyez que je suis en train de dupliquer à chaque fois. Hein? C'est pour ça que les noms restent les mêmes prénoms. Qu'est-ce qu'on a après Rénaud, commune, département, montant... Un montant et aussi on va le cadrer à droite celui-là parce que c'est un montant et on va lui donner on peut lui donner à droite on va lui donner 5 pixels c'est un peu mieux quand même et le dernier c'est le libellé des départements si je me souviens bien oui c'est ça et maintenant que j'y pense yeah. Tous ces autres euh, trucs, c'est le département, on va laisser ça au centre. Ça, on va le mettre à gauche. Le prénom, on va le mettre à gauche. Le nom, on va le mettre à gauche. Et Par contre, l'honorifique et l'identifiant, on va les laisser tel quel. OK, donc maintenant, si je reviens à mon Home, et vous voyez, hmm, euh, c'est pas tout à fait ça quand même. Je n'ai pas laissé assez de place pour l'identifiant, visiblement. Mais on va, on va organiser ça un peu après, je crois. Euh, oui, alors, donc on revient dans les propriétés et ici, on, bah, ici c'est fastidieux, a hein, pas à dire, hein, c'est fastidieux. Euh, donc, hop. Et vous vous rappelez que donc à chaque fois, il va falloir que je choisisse l'honorifique que je viens ça et que j'ajoute l'honorifique et hop voilà oui l'honorifique c'est bien mis en place Alors, je vais pas vous embêter à vous obliger de regarder le temps que je fais tout ça euh, je vais le faire tranquillement et puis après je reviens et vous allez voir le résultat parce que vous avez compris le principe c'est pas bien compliqué Bon, voilà, je vous ai épargné toute la partie fastidieuse, donc euh, je reviens sur mon tableau et vous voyez que euh, maintenant j'ai toutes les colonnes, toutes les données sont bien arrivées au bon endroit. Je me suis occupé des entêtes, euh, je les ai fait la bonne taille à peu près, bon, c'est information, hein, l'idée c'est que vous compreniez. Et j'ai mis aussi le, les différentes couleurs, pour, euh, les couleurs alternées sur les lignes. Alors la seule chose qu'on ne sait pas faire encore, on peut le faire, mais c'est franchement fastidieux et je pense que c'est probablement pas très intéressant, c'est euh, d'avoir une couleur différente quand ça survole la ligne. Mais bon, ça, si on veut, absolument on peut, mais je ne propose pas de vous le montrer maintenant, parce que c'est enfin, un peu pénible quoi. Mais voilà, donc j'ai mon tableau, c'est pas trop trop mal et là, je vais juste vous montrer, ben, je vais essayer de vous montrer deux autres petits trucs. Hein, parce que mon idée, c'est que je vais construire là-dessus, euh, petit à petit. Bon, déjà, on va sauver le fichier. Euh, tiens, on va la mettre sur le bureau, je crois. Hop, yep, bureau. Et, tout bon, ce qu'on ça Repeat. Euh, vous m'excusez de mettre le nom en anglais, quand même. Hein, on, on, on peut se se donner ce petit luxe de temps en temps ok alors euh, vous savez des fois vous avez des tableaux que vous voulez pouvoir faire une action sur le tableau alors il y a différentes façons de faire ça mais souvent on le fait en mettant une petite, euh, euh, une petite icône sur la ligne par exemple une petite icône avec une poubelle qui te permet de supprimer la ligne vite des choses comme ça et eh bien ça c'est très facile parce qu'en fait c'est très flexible ce qu'on peut faire au niveau des lignes. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose dans une autre vidéo, euh, encore mieux que ça. Donc, regardons ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, on va ajouter, top, euh, de ici. Alors, celui-là, hop, hop, hop, hop, on pas ça. C'est un peu embêtant de voir faire ces vidéos sur les petits écrans, mais bon. Donc, euh, on appelle ça modif. Et euh, l'autre, on va l'appeler sup. Et ici, j'ai quelques pictogrammes que j'ai préparés avant. Et donc, j'ai modifié, pictogramme modifié. Et je vais le mettre là. C'est un peu casse-pied ça, hein, ça. J'ai oublié de le faire un fond transparent, hein, mais bon, ça vu que est supprimé, je vais le mettre ici, hop. Bon, Là, ça c'est un problème des les icônes, j'ai oublié de mettre le fond transparent quand j'ai généré les icônes, mais ça, ça c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc maintenant, si je regarde mon tableau, et, hop, et vous voyez, sur toutes les lignes, j'ai mon petit truc, euh, maintenant il suffit juste d'élargir le cadre, euh, d'ajouter, Mode. On ça, c'est. Et voilà. Et je reviens dans le preview. Et voilà. Et évidemment, ce qu'il faut penser après, c'est que vous pouvez associer des actions euh, dans, à toutes ces choses-là. Et ça va faire quelque chose. D'ailleurs, je, je vais vous montrer, mais je vais le montrer dans, une, dans la prochaine vidéo, parce que je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc, pour cette fois-ci, on va arrêter là.